Allez, François, content de te revoir sur cette vidéo. Donc là, tout à l'heure, on, on, on a présenté euh, dans l'autre vidéo euh, la formation. Euh, on, a, on a donné un petit, un petit exemple hein, de, de ce qu'il y avait. Mais concrètement, j'aimerais que là, tu nous parles. De... Qu'est-ce qu que tu vas nous présenter là hein Qu'est-ce qu'on qu va voir concrètement Alors, effectivement, j'ai pris un exemple très concret euh, d'un client pour lequel, euh, du coup, je travaille. Donc, on... son objectif, c'est tout simplement d'embaucher des personnes qui ont une compétence euh, en business intelligence sur l'outil Power BI de Microsoft. Donc, dans un premier temps, j'ai effectivement ajouté des gens sur, euh, dans des campagnes pour les inviter dans mon réseau via euh, LinkedIn. Et maintenant, on va essayer de les réengager. Bon, et tout ça, ça a l'air bien mais en fait, c'est quand même assez du chinois hein, pour les gens qui n'ont jamais fait de, de, de, de, de cross-hacking. Euh, hey, on partage ton écran, tu nous expliques ça euh, pour que ça soit un petit peu plus clair pour tous les deux et surtout pour tous ceux qui vont nous qui, qui, qui suivent cette, cette petite vidéo. Alors, explique-nous ce que, ce que, que tu as fait réellement et c'est quoi les avantages Alors, je vais expliquer exactement euh, l'ensemble euh, du process. Et vous allez voir, vraiment, c'est très, très simple. Il n'y a aucune notion technique, il n'y a pas de code, c'est juste, effectivement, du paramétrage et, euh, et, je dirais, beaucoup de bon sens. Donc, tout simplement, là, je suis, du coup, sur un outil. Donc, il en existe plusieurs. J'en ai sélectionné un pour euh, pour l'exemple. Donc, là, on voit qu'on a, du coup, euh, qu'on a engagé 1 700 personnes qui ont cette compétence Power BI, du coup, sur leur profil. Donc, là, je vais faire un petit filtre pour voir ceux qui sont connectés dans mon réseau et je vois que j'en ai 239. Donc, ce sont des gens que je peux directement contacter par un message. Donc là, si j'ai une offre d'emploi spécifique pour Power BI, que ce soit la semaine prochaine, dans un mois, dans six mois, je pourrais contacter directement 239 personnes et je vais vous montrer en, deux, en quelques clics comment on peut s'y prendre. Donc là, tu as déjà fait le sourcing en fait, hein. tu as, as, as invité des gens, il y en a qui ont accepté, donc ceux qui sont, qui sont connectés avec toi, ils sont dans ton réseau, donc là tu es prêt, si demain, et, et ça c'est vraiment important hein, parce qu'on sait que la plupart des recruteurs travaillent un peu toujours dans l'urgence, là c'est vraiment d'avoir en fait euh, une sorte de travail de fond, je sais que dans mon entreprise régulièrement, j'ai ces besoins-là, on a besoin de recruter ces profils-là, je fais un travail de fond, comme on l'a dit dans la première vidéo, c'est on fait une, une, une, un plan d'action sur une année où régulièrement on se connecte avec des gens de façon très professionnelle hein, parce qu'il faut, faut le rappeler, hein, on, va, on va voir dans la formation le contenu, les approches et tout ça. Là, j'ai mon réseau et là maintenant, je veux faire une action concrète. J'ai besoin de les contacter pour leur parler d'un poste ou leur parler d'une activité. Hein. C'est aussi le, le, la, la marque employeur, c'est aussi ne pas uniquement leur parler d'un poste, mais leur parler peut-être d'un événement qui va se produire dans l'entreprise. Tout à fait tout à fait. Euh, donc là, euh, tu, tu as très bien introduit du coup le cas, c'est qu'on va, euh, donc là on est dans l'optique où euh, quelques mois après les avoir engagés, leur avoir peut-être déjà proposé une offre, on va leur reproposer en fait une nouvelle offre et euh, donc ce qu'on va faire c'est que on va réengager effectivement comme tu l'as très bien indiqué, ceux qui nous ont déjà accepté dans notre réseau. Donc là, je vais tout simplement euh, cliquer sur « Démarrer une campagne ».« Message, relation », vous voyez, c'est vraiment très simple. Je vais nommer euh, ma campagne, donc « Invite, offre, relance » plutôt. Voilà, bon. évidemment, je vais, je vais un peu plus vite pour, pour l'exemple. Je vais sélectionner ma liste de prospects. Je vais indiquer seulement ceux qui sont connecter à moi dans mon réseau. Hop. Je les importe et je vais ensuite écrire le message. Donc là, imaginez du coup que vous leur envoyez un, un message pour leur dire euh, « Bonjour, euh, comment allez-vous depuis notre dernier échange euh, J'ai une nouvelle offre euh, à vous proposer sur, euh, sur la thématique Power BI. Est-ce que vous êtes à l'écoute euh, d'une offre ?» Et ensuite, une fois que j'ai écrit mon message, je vais juste mettre un petit texte évidemment pour pouvoir valider. Ensuite, j'ai pu cliquer sur lancer ma campagne et l'outil va envoyer aux 239 personnes qui ont la compétence Power BI dans mon réseau le message directement dans leur messagerie, le message dans lequel je leur propose du coup une offre d'emploi. Et, et ça, en fait, ouais, ça c'est vrai pour plein d'outils qu'on voit dans cette formation. Que là, là, on a pris un exemple concret, mais on va avoir plein d'outils. Et en fait, ce qu'il faut vraiment que les, les, les, les gens qui regardent cette vidéo comprennent, c'est qu'on va vraiment vous faire gagner du temps. En fait, ce qu'on qu fait dans cette formation, ce qu'on vous apprend, c'est que ce qu'habituellement vous faites, donc euh, on parle de clics, de recherches et tout ça, qui vous prennent un temps incroyable, et eh bien en fait, tout ça, on automatise tout ça. Mais, mais on automatise les, les recherches, les prises de contact. Mais après, c'est à vous, en tant que recruteur, de faire votre travail, de, de, de, de, de les appeler. Une fois qu'ils vous disent « moi, je suis intéressé », ben là, c'est le… le, le... L'histoire de, de l'automatisation s'arrête. On, re, on redonne la parole à l'humain, mais surtout, on vous retire tout ce qui est chronophage, tout ce qui vous prend du temps. Et, et là, tu as, as donné un exemple, mais pour ceux, les entreprises qui sont aussi ouvertes à, au recrutement à l'international, vous allez aussi apprendre des tas de pratiques pour dire je veux cibler ces profils-là dans telle région, je veux, prof, je veux re, rechercher dans tel pays des, des, des, des compétences. On va vraiment très, très loin par rapport à tout ça. Donc, euh, et François, merci beaucoup pour cette démo rapide. Et puis, euh, bah, en fait, euh, ce qu'on qu qu a envie de dire aux gens, bah, venez venez, venez vraiment sortir de, de, de votre zone de confort. On va vraiment vous apprendre des techniques complètement nouvelles et complètement novatrices. Euh, en fait, je pense qu'on peut garantir aux gens, c'est qu'on va vraiment leur faire gagner un temps fou dans leur pratique de, de, de relation avec les, les candidats potentiels. Quoi. Et j'ajouterais aussi que ça ne nécessite aucune compétence au préalable, aucune compétence technique, il n'y a pas de code, c'est des outils qui justement sont ce qu'on appelle euh, « no codes. donc vraiment, euh, il, faut, il faut juste venir avec un peu de bon sens. Et puis, dans le cas où vraiment vous aimez cette formation et que vous dites « moi, je veux encore aller plus loin », sachez qu'on est aussi capable de vous accompagner avec des banqueurs à la suite de cette formation parce que pour avoir des besoins très spécifiques, là, là on a vu comment aller chercher des candidats mais on va aussi vous faire voir comment retrouver des informations, Par exemple vous voulez savoir un peu comment est le marché de l'emploi c'est quoi les salaires, c'est quoi les avantages qui sont offerts, puis vous voulez extraire ces données là automatiquement c'est possible, vous voulez euh, extraire des listes de, de, de, de, de centres de formation pour être capable de, de, de créer des liens avec eux, ça va être aussi possible et tout ça ça va s'automatiser donc c'est un temps incroyable que vous allez gagner euh, donc maintenant bah, si vous voulez en savoir plus inscrivez-vous à la formation puis au plaisir de vous rencontrer à bientôt salut François salut Philippe